J'espère que vous avez la forme. Moi, ça va. aujourd'hui, on va faire un abri style euh, commando. Comme hein, m'a appris euh, à l'armée. C'est un abri qui demande entre une heure les maximum deux heures de travail. Max, hein, vraiment max. Moi, je l'ai fait en une heure et demie, souvent quand je le faisais. Donc, ce n'est pas un abri qui, qui demande beaucoup de, de dépenses énergétiques, pas beaucoup de matériel. Alors, en matos, vous allez avoir besoin. Je prends mon petit sac. Une machette, voire une machette pour couper les branches bon, votre couteau de survie, ça c'est un indispensable hein, ça se présente, ça se dit même plus pour pouvoir couper du fil et tout ça ça ensuite un euh... tarp et, voilà, et une bonbonne de fil simplement des plus rudimentaires c'est du fil de nylon, c'est extrêmement solide. Euh, ça a l'air fin comme ça, c'est extrêmement solide. Euh, et en plus, vous pouvez le doubler, le tripler. Et ça prend vraiment pas beaucoup de place et c'est très léger. Donc voilà en gros à peu près tout ce qu'il vous faut uniquement euh, avec les bois et tout ça. Ensuite, faire un truc de pierre tout autour pour pouvoir renvoyer la chaleur dans du feu et vous faire une petite protection un peu plus. Et ensuite, on mettra du tarp et tout ça. Voilà, écoutez, on commence par tailler le bois et ensuite on attaque le reste. Here yeah. Voilà, belle pointe des familles, voilà, faites vos pieux comme ça, à hein. la base, facile à faire, c'est pas très compliqué. Voilà. voilà, le bois a été coupé et installé, je ne l'ai pas fixé, je vous, ai, je vous montre juste vite fait l'armature comment va être, voilà, des bois en bas qui tiennent la base, Quatre petits piliers comme ça, qui est tenu par une grande au milieu, transversale, et là, j'ai commencé à mettre des pierres pour vous montrer à peu près l'arrondi. Je vais essayer de vous filmer pour vous montrer à peu près tout le truc. Voilà. À peu près à quoi ça, ça va ressembler. Ça, pour, déjà pour faire ça, ça m'a pris une heure. Les pierres sont simplement à ramasser par terre. Ce que je vois. Et ensuite, vous pouvez faire, voilà, commencer. Les, le truc en pierre va monter jusqu'au bois ici, de part et d'autre. Là, je vais essayer de remonter ça. Donc simplement en ramassant. Je vais mettre un tarp dessus, comme ça. Et voilà. Euh, J'ai oublié de prendre mon, fi mon filet de, de camouflage. Vous pouvez également prendre un filet de camouflage que vous pouvez rajouter par-dessus et faire tomber par-derrière. Au pire, je vous referai une autre vidéo où je mettrai avec le filet de camouflage, hein, parce que ça fera beaucoup plus euh, euh, on dit, discret. Là, voilà, je vais vous montrer la première partie voilà, en, et, en le fixant. Et ensuite, je vous montrerai avec le filet de camouflage. Alors là, on va attaquer par le fixa la fixation. Et après, ben, on attaque le comment on appelle ça, le, le montage du, de pierre. Et à la fin, je, je vous montrerai avec le filet de camouflage. Le filet de camouflage de l'armée, hein, donc un truc avec ça, ressemble à des feuilles. Vous pouvez le mettre par-dessus en plus et qui dente par-derrière. Voilà. Allez, on attaque. Alors, dans un premier temps, on va sortir d'abord tout le reste. Donc, j'aurai besoin donc du fil de mon couteau de, de survie pour pouvoir couper le fil, tout simplement. Et on va d'abord sortir le reste. Alors ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Il faut d'abord bien fixer la voiture en haut, et si on veut que tout le reste continue. Alors, petite astuce que je peux vous donner quand vous avez besoin de votre couteau en même temps pour couper le fil, pour éviter de le prendre à la main. Et vous pouvez couper votre fil comme ça directement. Comme ça. <rire> petite astuce. Donc voilà, alors le premier truc, c'est l'armature en bois là. Je regarde si c'est bien filmé, que vous voyez bien. Voilà. Alors, on va faire par un système de dessous, de, dessus comme ça, qui passe par en dessous, qui passe par au-dessus, qui passe par en dessous, en croisé, en croisé comme ça, et ça va renforcer donc le machin. Pour éviter d'avoir la bobine de fil à la main, vous prenez une longueur et vous coupez ensuite. Astuces, ça vous fait gagner du temps, ça vous évite d'avoir la bobine qui tombe par terre, qui roule de partout, à d'avoir un chat avec soi. Donc, donc voilà. N'hésitez pas à prendre une bonne longueur, de toute façon j'ai du fil, il y a au moins plus de 100 mètres ou 200 mètres de fil. Ça, ça vaut rien ça. ça, ça vaut même pas 10 euros. C'est du fil extrêmement regardez, résistant, vous pouvez pas le couper et euh, vous pouvez même faire des pièges avec, des collets et tout ça. Voilà, ça suffira. Alors, on va d'abord faire... Là, il faut bien attacher parce que c'est ce qui va supporter tout le poids. Donc, si vous vous ratez là, il y a tout qui se casse la gueule sur vous. Donc, vous Alors, je vais faire d'abord ici un nœud à coulisses. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo de moto comment on fait. Hein. Donc, on tourne comme ça. Hop. Et le fil est assez fin, c'est ça qui est bien. C'est pas un gros fil, c'est pas de la paracorde. Voilà. Coulisse comme ça. Vous pouvez même tirer dessus, ça, ça, ça ne casse pas. Et vous faites un coup au-dessous, en dessous, je veux dire. Un coup en dessous, comme ça. Par en dessous. Et un coup au dessus. Repassez par en dessous et vous repassez par dessus. Vous repassez par-dessus comme ça. Le premier truc est fixé. Maintenant on va fixer le reste. Et à la fin je remettrai encore pour pouvoir renforcer encore un Allez on va se recouper encore le, le machin. Après, je vais vous ferai aussi la présentation du couteau Shred, que de la marque Shred, les Roy Bowie, que j'ai reçu, un vrai monstre, entre un couteau et une machette. Et vous verrez qu'il est vachement pratique. Là aussi, vous prenez bien au moins 3 mètres de corde, toujours pareil. Voilà. Excusez-moi. Voilà. On n'a pas de bien vu, mais là, je vais vous montrer. Voilà, c'est attaché comme ça. Ça tient bien. On va renforcer après à la fin en mettant encore un peu plus de, de fil. Mais là, dans l'ensemble, ça tient impeccable. Si du fil qui est très très résistant, il n'y a pas de problème. On va on va doubler, tripler un petit peu encore la corde. Hein, parce que tant qu'à faire, autant bien le faire. De toute façon, c'est un truc qu'il qui faut qu'il faire aussi pour la chasse si vous êtes chassé ça peut servir aussi voilà et là décidément voilà ça tient bien comme ça. Maintenant, on va mettre tous les, les morceaux de bois dessus. Bon, je vais vous éloigner un petit peu pour que vous voyez mieux. Hein. Voilà. Voilà. Donc un, donc, un coup comme ça, un coup comme ça. Un coup comme ça. Voilà. Après, un coup dans l'autre sens. Vous le faites en plus. On se le piquer dans la terre, voilà comme ça. Je vous montre bien le fixer, le, le piquer dans la terre, fixer comme ça, et ils seront attachés après avec un bout à la fin, comme ça. Je regarde si ça filme bien. alors et rebevote. Hein, rebe Donc je vous passe tout ça parce que maintenant vous avez compris. Je vous reprends quand ça filmera à la fin, quand ça fixera en bas. Voilà, tout est attaché en haut, tic, tic et tic. Donc maintenant on va attacher en bas, parce que j'ai l'habitude de solidifier en haut et en bas. Chacun fait comme il veut. Moi je vous donne une, une façon de faire, après chacun peut l'adapter. Je, je, je solidifie toujours la base avec un petit morceau de bois, avec un bois je veux dire, que j'ai coupé. Je solidifie comme ça. Comme ça, chacun est tenu par en haut et par en bas. Chacun fait comme il veut, il y a certains qui disent les pieux simplement plantés au sol, ça suffit largement pour ici l'armature. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est on dit chacun fait comme il veut. Bon, bon écoutez, je commence à, à couper le fil et je vous reprends. Voilà, on va attaquer par celui-là. J'en fais un après, je coupe. Hein. Je n'ai pas voulu vous les montrer tous. De toute façon, c'est juste du fixage après hein. et je vous montrerai le résultat final. Pas que ça fasse trop long non plus et que ça soit trop indigeste. Toujours pareil, il n'y a rien de dur, regardez. Je prends les deux à la fois, comme ça, je fais un fil et je fais un nœud à voilà, l'ici. Je fais comme ça. Je fais un tour d'abord pour solidifier le nœud. Et je fais un tour comme ça en prenant une boucle. Dans le boucle. Je vous avais montré en détail, regardez cela, sur la, la première chaîne à reste. Vous verrez. Voilà, je fais un tour comme ça. Voilà, je prends les deux à la fois comme ça. Ce un, un fil fin comme ça c'est très dur hein, parce que bah, le problème c'est que vous avez, vous avez du mal à viser les fils s'en mêlent les uns les autres, c'est tellement fin que et bon, il, y a, il, y a, il y a. Voilà. Et ensuite, bah, un coup au-dessus, un coup au-dessus. Enfin, je mets même deux coups au-dessus et un coup en dessous, par le dessous. Et voilà fixé en haut et en bas voilà c'est pas plus difficile que ça maintenant ce que je vais faire c'est que je vais bien nettoyer l'air là je vais monter les murs j'ai commencé à les faire hein. il n'y avait rien au début passer du principe qu'il y avait juste trois branches euh, là où il y a le couteau et les deux autres comme ça je vais continuer à faire le mur et en pierre jusqu'en haut là euh, je vais bien monter encore jusque là et je vais mettre le tarp. Donc on va aller, on va commencer à faire le mur en pierre. Et puis voilà. Alors les pierres, c'est très facile. Ben, vous les récupérez tout autour de vous. Et puis il n'y aura pas de problème. Ça c'est un jeu de construction. un mur étanche, hein, que je fais, donc même si le mur il n'est pas bien, c'est juste pour envoyer de la, ch la chaleur du feu. On n'est pas là pour faire de la construction. Il y en a certains qui vont dire ouais mais il est pas bien étanche, non, mais c'est pas une question d'étanchéité, l'étanchéité se fera par le tas Là c'est juste pour... Euh, voilà, pour que le feu renvoie. Et puis ça on fait une petite protection contre les animaux. C'est au aucun, c'est fait pour... Euh, ça permet si vous faites votre feu là à peu près derrière euh, ici, là ça va renvoyer et là vous dormez tranquillement maintenant on va nettoyer l'air et vous allez voir plus clair Poussière. Donc voilà. Donc là vous avez un abri que vous pouvez faire en deux heures. Maintenant on va monter le tarp. Là aussi en croisé les sangles Et là, il y a de l'argent de à attaché donc ne vous privez pas de le faire solidement commencez toujours par le haut ça permet de rigidifier comme ça la chose enfin, c'est mieux même planter des piquets par exemple je vais vous montrer si vous voulez faire plus loin vous pouvez même planter des piquets par exemple moi comme j'ai commencé dessus on va aller dessus par des pierres et un bâton Alors, les pierres qui tiennent le tarp là avec ça vous êtes tranquille pour la pluie et vous pouvez euh, comme je vous dis hein, terminer le tout par euh, comme on appelle ça, vous pouvez mettre en plus un filet de camouflage. Le tarp, si je l'aurais voulu l'avoir bien tendu, j'aurais pu, à la place de le fixer au sol, au bâton ici, j'aurais pu tirer tirer le tarp et le mettre avec, euh, comme on appelle ça, avec des, des petits piquets. Mais du coup, ça aurait tiré le tarp vers le, le haut et les bâtons que j'ai mis n'auraient pu servir à rien. Alors juste à l'accrocher à deux arbres, ça aurait suffi au final. Mais moi, je veux qu'il y ait cette armature comme ça, s'il y a le vent, quand ça repart ici, voilà, ça s'appuie sur les bois. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Hop. Vous voyez Ça fait comme une voile. Ça ne peut pas partir. Et avec ça, même s'il venait à pleuvoir beaucoup, donc la pluie va glisser dessus. Ça ne fera pas de poids. Et, et, et, et, ça, et il y aura les bois qui vont supporter en plus la toile. Voilà. Avec muret en pierre les toiles dedans, comme ça. Je vais vous me mettre de loin, je vais prendre directement le téléphone. Sans... Voilà, avec le muret, la toile de tarpe. Alors, vous avez carrément un... un petit abri. Là, avec ça, vous pouvez passer même une semaine tranquille, au sec et tout, et pas... sans avoir froid et tout. Comme je vous dis, hein, vous pouvez mettre aussi un filet camouflage, je l'ai pas. je En gros, vous mettez un filet camouflage et ça aurait redescendu de l'autre côté, comme ça, jusqu'en bas jusque là complètement vous aurez été complètement furtif si vous n'avez pas de filet de camouflage ce que vous pouvez faire c'est euh, mettre des, des branchages. voilà bon, je vais pas escalter non plus toute la forêt pour euh, ça mais c'est facile à faire filet de camouflage disons ce qu'il y a c'est que c'est prêt à l'emploi Vous avez juste à déballer du sac voilà de côté j'avais mis des branchages là c'était coupé et euh, c'est très résistant à la pluie au soleil et voilà ben, c'est tranquille on va essayer de rentrer dedans bon, bon, je rentre par là hein. Hop. Et voilà, là vous pouvez vous asseoir tranquille. On va s'asseoir. Voilà, là vous êtes protégé de la pluie, vous êtes tranquille. Je peux me m'allonger contre le bois, mais me mettre mon, mon Voilà. Là, c'est un abri euh, que j'ai fait, pas trop euh, visible, vraiment. Euh, voilà, pas trop visible qui est vraiment fait uniquement pour. Euh, pour se protéger vite fait de la pluie, vite fait de la euh, du soleil, ou pour euh, voilà, pour euh, si vous voulez aller à la chasse, pour vous protéger comme ça. Je l'ai acheté solidement avec ces cordes à elle hein. Mais en même temps, j'ai mis des pierres dessus et plus une une, une, une, un bois. Même s'il y a du vent, ça s'envole pas. J'ai déjà fait laisser plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Voilà. Avec ça, voilà, vous les protéger de la pluie. Si vous êtes pris par une intempérie, vous n'avez que deux heures devant vous, vous pouvez faire ça très rapidement, très rapidement, vous voyez, j'ai taillé quatre bâtons, euh, trois, quatre, le sur du bas, allez, on va dire, les cinq, cinq bâtons, cinq bâtons, je les ai attachés, ça m'a pris euh, en tout pour faire le muret et tout ça, machin comme ça, ça avec tout, avec le muret et tout, ça m'a pris, euh, on va dire, deux heures maximum, vous pouvez même faire ça en une heure et demie parce que j'ai perdu du temps à filmer et tout, à installer les caméras et tout, en une heure et demie, vous faites ça. Il y a même d'autres techniques à faire. C'est par exemple, vous mettez juste un morceau de bois comme ça et vous mettez votre tarpe de part et d'autre. Ça fait une tente. Hein. Avec les piquets, les piquets, au lieu de les, les mettre droit comme ça. Vous les mettez en l'air un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. ça. Plus un comme ça. Et vous mettez votre, votre toile de tente et qui, qui s'accroche comme vraiment quatre bois comme ça. Et ça fait carrément une tente. Hein. Je veux dire, une immense tente. Donc, ouais, il y a plein, plein, plein, plein de solutions. Je peux vous faire des, des abris à l'infini. Hein. Il n'y a, a pas de solution fixe. Quand vous faites de, des abris, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de solution fixe, il y, a, il y en a autant que vous voulez, autant de solutions que, que votre imagination, mais là voilà, c'est là, en tout cas, c'est avec ces trois machins de bois comme ça, vous êtes protégé, il n'y a pas de problème, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite bonne continuation, je vous remercie pour votre fidélité, en tout cas laissez un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et puis voilà, on verra pour la prochaine vidéo. Ça sera normalement à 90%, ça sera la présentation du nouveau couteau Bowie euh, de la marque Shred, le Leroy FFX, je ne sais plus combien, 45 je crois, euh, qui est un couteau qui est vraiment, vraiment très, très intéressant, qui dépasse même celui-là en taille de lame, pourtant qu'il est déjà bien bien grand. Et puis voilà, allez, ciao, ciao